Ça, c'est une vidéo mise au point. Cook Expert, Magimix parce qu'il y a des changements. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. On se devait de faire une vidéo où on vous expliquait les différences parce que je trouve que ce n'est pas super clair. De nouveau sur les sites, etc., il y a des, des tableaux comparatifs entre le Cook Expert traditionnel Magimix et le nouveau Cook Expert XL. Voilà. Comme ça, on va vous expliquer les différences exactes. Dans le Cook Expert traditionnel, c'est une cuve de 3,5 litres. Dans le Cook Expert XL, 3,8 litres. On peut faire presque 1 litre de soupe en plus dans ce Cook Expert. Vous avez un pétrin qui est différent. Vous passez de 2 à 12 personnes. Ici, de 2 à 16 personnes. Ce qui fait que si vous faites Trois baguettes ici, vous faites six baguettes ici. C'est pour ça que le pétrin a changé et le Cook Expert XL a également 100 watts supplémentaires. Vous avez également presque un litre en plus dans le panier vapeur. Maintenant, avant de parler du Smart Connect, vous avez le Cook Expert traditionnel, ancienne génération, excellent produit et vous avez envie d'acheter le bol XL. C'est possible. En fait, il est tout à fait possible d'utiliser la base traditionnelle en fait, de votre Cook Expert, comme elle est ici, et de venir acheter, on va mettre ça comme ça, le pack XL, le pack XL qui comprend le grand panier vapeur, le pétrin plus grand, ainsi que la cuve XL. Ça, c'est disponible sur notre site. Quelle est la différence ben, Vous garderez un moteur 1200 watts quand vous aurez dans l'XL un 1300 watts. Voilà, c'est la petite différence. Mais si vous avez un ancien Cook Expert, ne le jetez pas. Achetez le pack, si vous le souhaitez, XL. Muni de ces deux choses, la seule différence seront dans les 100 watts de différence. Ok, 1200, 1300 watts. Maintenant... Le Smart Connect, donc c'est cette fameuse application, ce lien en fait entre votre téléphone, votre tablette et votre robot. Il n'est pour le moment disponible à la base dans aucun des deux, ni traditionnel, ni le Cook Expert XL. En fait, il faut l'acheter, mais on sait l'adapter sur les deux. Il faut simplement s'adresser à nous au magasin, c'est ça. En fait, comment est constitué le... attention le Smart Connect, accrochez-vous, un mode d'emploi pour la connectivité le switch et ce sera la balance connectée en fait, tout simplement. Donc, c'est ça le Smart Connect. Mais de nouveau, à la base, on va dire qu'il n'est pas disponible dans la boîte de l'XL. Alors, je sais qu'il y a certains pays où vous l'avez. Je sais pas pourquoi en Belgique, ils font différent ou pourquoi c'est différent selon les pays. Ils ne sont pas capables, je trouve, de devoir une seule ligne de conduite. C'est vraiment ennuyant pour rester poli s'ils ne savent pas avoir une seule façon de fonctionner mais c'est comme ça mais entre parenthèses voilà la balance xl connectée et la clé vous savez les avoir et vous savez l'adapter dans le traditionnel comme dans l'xl voilà on est complet j'aime bien de temps en temps faire des petites vidéos à jour comme ça sur des produits alors je sais qu'on a déjà fait plein de vidéos sur le cook expert c'est pas qu'on veut forcément placer le cook expert etc mais c'est surtout pour expliquer de temps en temps ils il, il nous sortent ce genre de choses et au magasin vous, vous retrouvez avec les produits devant vous un traditionnel un Excel. il faut comprendre les différences au moins, on en fait une vidéo on vous la poste vous avez les différences exactes après pour tout ce qui est recette préparation vous avez une vidéo d'une heure avec Janine. vous avez la vidéo de nos ambassadeurs tout ce qu'on a pu faire avec ça c'est absolument génial merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo 25000 abonnés sur la chaîne youtube c'est magnifique merci à toute la communauté qui nous suivent on tente de répondre à un maximum de commentaires les autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest, également le podcast L'Arrière Cuisine. À très bientôt pour d'autres vidéos. Et si vous avez des remarques à ce sujet-là, posez les questions. On a toute une équipe qui peut y répondre, moi aussi. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao